Bonjour et bienvenue dans ce webinaire dans lequel je vais vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi bah Tout simplement parce que c'est un sujet qui me concerne, mais c'est aussi un sujet qui vous concerne puisque vous avez décidé d'assister à ce webinaire. Alors je vais vous parler de ce phénomène qui est un véritable fléau de nos sociétés modernes, l'arthrose. L'arthrose touche 10% de la population mondiale. Ça veut dire 600 à 700 millions de personnes. Et encore, ce n'est qu'une évaluation statistique. En fait, vous savez que l'arthrose n'est souvent diagnostiquée qu'à un stade tardif. Au stade 2, au stade 3 et parfois au stade 4, il m'arrive dans mon cabinet, de voir des personnes arriver chez moi avec une arthrose au stade 4, c'est-à-dire le cartilage est totalement usé, il a des becs de perroquet absolument énormes qui soudent quasiment les articulations et qui n'ont jamais eu de radio. Donc on découvre l'arthrose au stade 4. À notre époque, cela ne devrait plus arriver. L'arthrose est une maladie insidieuse, une maladie chronique d'origine mécanique mais qui n'est pas inéluctable. Bien sûr, il y a des arthroses d'origine génétique, notamment les arthroses euh, au niveau des mains, les arthroses déformantes, donc ça représente environ 10% des cas. Mais pour la grande majorité des arthroses, il s'agit de suites de micro-traumatismes ou de traumatismes qui ont ou qui n'ont pas été soignés et qui évoluent dans le temps, tout simplement parce que des désordres mécaniques n'ont pas été parfaitement réparés. Imaginez votre voiture qui a un accident. On la révise, mais en fait on ne va pas la passer sur le marbre. Certaines pièces sont légèrement faussées, très légèrement faussées, et on vous laisse rouler comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer Eh bien tout simplement les pièces vont s'user beaucoup plus vite, entraînant une panne ou un accident au niveau de votre voiture, et c'est la raison pour laquelle le passage au marbre est obligatoire. Mais l'être humain bénéficie-t-il de ce shake-up détaillé après tout accident La réponse est non. La réponse est doublement non, car... À moins d'avoir un accident grave avec une impotence fonctionnelle évidente très souvent et eh bien rien n'est fait et surtout il n'y a pas de suivi de cette mécanique qui a été traumatisée qui a été bousculée qui a été blessée qui s'est réparée plus ou moins bien et qui si on ne la suit pas va évoluer car le corps compense en permanence. Vous savez que le principe de l'homostasie, c'est qu'il faut que le corps soit dans un état d'équilibre pour pouvoir fonctionner, que ce soit au niveau cellulaire ou au niveau global. Et lorsqu'il y a un problème, eh bien, le corps va s'adapter, va créer des compensations. Mais ces compensations vont elles-mêmes entraîner des contraintes nouvelles. Ces contraintes nouvelles, notamment au niveau mécanique, vont entraîner une usure exagérée sur une zone particulière qui sera la zone où on verra un disque complètement pincé, des becs de perroquets énormes, et qui sera le siège de la douleur principale et des névralgies qui en découlent. Alors ce webinaire, pour vous dire que aujourd'hui les choses ont bien évolué. Lorsque j'ai eu mon diplôme de kinésiathérapeute, Juste avant 1968, l'arthrose était peu ou pas soignée. On ne soignait l'arthrose que lorsqu'il y avait une impotence qui nécessitait la pose d'une prothèse, par exemple. Dans mes débuts, moi j'ai travaillé avec le professeur Judet, et donc qui posait des prothèses de hanches. J'ai également, en tant que kinésithérapeute, je travaillais dans une clinique, j'ai également vu les premières prothèses de genoux, les premières prothèses d'épaule, les premières prothèses de doigts. Mais, dans ma pratique de kinésithérapeute, on ne soignait pas l'arthrose, on soignait une sciatique, on soignait une névralgie brachiale, on soignait des douleurs musculaires, mais en fait, on n'avait pas cette notion de santé globale, de santé durable que nous avons aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué et aujourd'hui on peut proposer des traitements complets. À une seule condition, c'est que le praticien et le patient coopèrent, créent une synergie qui est la seule capable de pouvoir inverser le processus et sinon inverser, au moins le ralentir et le stabiliser. Pourquoi ben Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le corps s'adapte. Et en s'adaptant, eh il va créer d'autres zones de contraintes qui, à leur tour, vont euh, s'user, vont se compresser, vont se déshydrater, avec formation de bec de perroquet, d'ostéocondensation et de douleur, bien sûr. Donc, en fait, le gros problème, c'est que c'est la douleur qui incite à la consultation. Et malheureusement, au lieu de traiter les causes de la douleur, les causes mécaniques de la douleur, donc faire un bilan ostéopathique et postural, eh bien on se contente souvent d'utiliser des médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires. Et ça c'est la première erreur, c'est de traiter les symptômes sans tenir compte des causes ou sans tenir suffisamment compte des causes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet particulier qui est l'arthrose cervicale. Pourquoi l'arthrose cervicale Tout simplement parce que c'est la plus difficile à soigner. Pourquoi ben Parce que c'est une zone très mobile. C'est une zone qui souffre lorsqu'elle n'est pas bien dans son axe, lorsqu'elle est déformée, lorsqu'elle est raide, encore plus lorsqu'elle est inversée. Et surtout, c'est une zone où passe la moelle épinière qui sort du cerveau pour se distribuer à l'ensemble du corps. Donc c'est une zone stratégique qu'il faut absolument traiter avec la plus grande prudence, bien sûr, mais avec la plus grande attention, parce que si les problèmes commencent à ce niveau-là, nous allons avoir des problèmes dans l'ensemble du corps, parce que la moelle épinière passe à ce niveau et qu'il faut absolument éviter qu'il y ait un appui sur cette moelle épinière, donc éviter un, un tassement des disques qui, en débordant vers l'arrière, risque de compresser la moelle épinière au niveau de son passage, au niveau du disque. Alors, le message que je veux faire passer dans ce webinaire, c'est que si votre problème est vu au tout début, c'est-à-dire au moment où vous commencez à avoir des petites douleurs, des petites gênes, des petites tensions, vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez stopper le processus en replaçant la colonne dans son axe de gravité, en libérant tout, tous les blocages, toutes les limitations, tous les troubles fonctionnels au niveau des vertèbres, au niveau des fascias, au niveau des muscles, au niveau des tendons, et tout ça grâce aux soins de votre ostéopathe mais il faut aussi que vous appreniez à vous auto-gérer. Il faut que vous appreniez à traiter votre colonne entre le matin et le soir afin de ne pas récidiver, de ne pas rechuter, de ne pas vous aggraver. Alors qu'est-ce que vous faire ben, C'est très simple, il faut appliquer un programme quotidien qui va Porter sur tous les points à corriger. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai préféré faire court hein, pour ne pas euh, vous lasser. Maintenant, eh bien, si vous êtes intéressé, cliquez en dessous. Et puis, bah, j'espère vous avoir comme élève très bientôt et pouvoir correspondre avec vous. Merci de votre attention. Au revoir.